Et salut à tous, bienvenue Alors aujourd'hui, State of the Deck, qu'est-ce que c'est Ça fait un petit moment que je suis Phil Marshall à la fin de chaque saison, avec plus ou moins de réussite selon les nations, et que je me dis je ferai bien une petite vidéo instructive, assez courte, pour vous montrer ce que je joue, et puis au fil des saisons, si ça marche encore ou si ça marche moins bien. En l'occurrence, j'ai pris une petite pause sur le jeu ces derniers temps, il y a une paire de decks qui marche un petit peu moins bien à haut niveau, j'ai galère un petit peu plus à la remontée Phil Marshall ce mois-ci. Ceci étant, je pense que pour des débutants jusqu'à mi-tier, euh, il y a des choses à tirer de ce que je joue actuellement. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, on en fête fait, en ce moment l'anniversaire du débarquement, le 75e anniversaire. On est en, en plein week-end de célébration. Deux conséquences, la première, c'est que 1939 Games propose un jeu concours pour gagner 25$ dollars de cartes. Dans le jeu, il suffit d'entrer une adresse email. Le lien du concours est dans la description. Il n'y a pas d'abonnement à faire, il n'y a pas de trucs de follow, de retweet. Vous mettez votre adresse et puis c'est un tirage au sort. Donc, je vous le propose. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, pour commencer, parce que je pense en faire d'autres, on va parler des Américains. Les américains que vous voyez ici et ici, j'ai toujours couplé avec les allemands, euh, pour une raison simple, c'est que bah, le killer deck qui est ici, c'est le premier deck avec lequel je suis arrivé chez le Marshall, et de manière assez tonitruante d'ailleurs. En fait, on cumule deux choses, on cumule tous les removals des allemands c'est-à-dire toutes les cartes qui vont euh, tout simplement éliminer une carte adverse et puis la rapidité et la pioche aussi des américains alors je vais tricher un petit peu, Recommencer par un, un deck à dominante allemande parce que c'est celui qui, que j'ai le moins bidouillé depuis que je l'ai créé et, et c'est celui qui marche le mieux puisque c'est celui donc, qui m'a mené Phil Marshall comment ça marche Le killer deck, ça fait partie de ces decks qui étaient très très efficaces dans les premières saisons au début du jeu euh, vous êtes uniquement sur de la réaction le plus important, c'est le tour 1, moi c'est ce dont j'ai toujours été convaincu. Il y a très très peu de decks qui jouent tour 1, à part les, les decks japonais euh, très rapides. Il vous faut un tour 1. Donc là vous voyez, vous avez 8 cartes ici, 8 cartes à 1, donc 8 sur 40, ça fait une chance sur 5. Qu Il vous faut au moins une de ces deux cartes dans votre mulligan, de préférence le Panzer qui est le Blitz. Le but c'est d'aller chercher tout de suite la frontline et au moins d'avoir une petite possibilité de réponse si vous avez un deck en face qui est très rapide. Possiblement aussi... Essayez d'avoir un Sudden Strike pour détruire donc n'importe quelle euh, unité qui coûte moins de, crédit, moins de 3 crédits. Donc n'importe quelle unité qui va sortir en début de jeu. Le but c'est de clean tout de suite. Au départ il faut que vous ayez le maître du, du board qui ait le moins de choses possibles en face. Et vous allez voir que, bon alors là on a des cartes du coup de, de, milieu, de milieu de jeu... Et vous allez voir qu'il y a tous les removals allemands, c'est comme ça que ça fonctionne. Dès que l'ennemi pose quelque chose, ça vous embête, ou que vous voulez garder votre, votre unité pour, pour attaquer, pour bouger, paf, un removal. Ici on en a, alors j'en ai, ai pas mis 4 parce que c'est pas le plus efficace sur ce deck, mais ça vous le verrez à l'usure. Euh, J'ai ajouté un skybound récemment, puisque la méta tourne vraiment beaucoup autour de l'aérien en ce moment, je trouve. Euh, du char qui blitz, ici donc les américains, avec toujours une petite possibilité de piocher, parce que vous allez très très vite être en rate de cartes à force d'envoyer des removals en permanence plus des cartes d'unité et derrière alors derrière il y a aussi des, des préférences personnelles, hein. ici c'est de la pioche euh, donc tout ça c'est encore du removal, le petit removal américain et alors cet avion là qui est je pense euh, l'ajout qui était le plus critiqué quand je l'ai fait parce que c'est une 4 4 qui coûte 7 et on va dire une 4 4 qui coûte 7, ouais c'est cher une, 4 -4, une 7 pardon, pour un removal, puisque ça, ça, ça détruit une unité qui a 5 ou plus de défense, c'est cher. Oui, sauf que c'est le meilleur finisher que j'ai jamais eu. Cette carte-là, il faut la garder dans sa main jusqu'à jusqu la fin du jeu en fait. Il faut toujours la garder dans sa main. Euh, je pense honnêtement, on m'en a servi peut-être une fois ou deux pour ses capacités offensives. Quand vous poussez un joueur à bout avec ce deck-là. Que vous faites removal, removal, removal, vous placez 2-3 chars. il n'y a pas beaucoup d'unités hein, dans, euh, dans ce deck, donc c'est un petit peu tout ou rien aussi. Une fois que l'adversaire va se retrouver avec 5, 7, 10 points de vie, euh, son dernier recours, ça va être de placer la grosse carte. Ça va être de placer le, le Churchill ou, ou, ou même une unité garde de, de russe quelconque. Et c'est là que vous allez placer votre Avenger. Au moment où il vous sort le Churchill, où il sort, je ne sais plus le nom, il y, a le, il y a la Staline, il y a le, la 8-8 avec deux déviés morts aussi. Quand on vous sort cette carte-là vous pétez un Avenger, elle saute directement. Et là, même si vous ne gagnez pas la partie, je vous assurer qu'en termes de mental, ça la fout mal, parce que le type qui va vous poser une 8-8, il, y... il sait que vous ne pouvez pas la retirer comme ça. Il y a très peu de cartes qui peuvent remover une 8-8, et avec deux déviers morts, c'est encore plus compliqué de s'en débarrasser. Vous posez ça, la carte elle saute, vous continuez, lui il a perdu un tour, puisque c'est des cartes qui coûtent le stealing, qui coûtent 10, et vous êtes bien. J'en mettrai pas deux, parce que ça peut vous plomber un mulligan, ça peut vous plomber un, un milieu de partie, Ceci étant, elle m'a sauvé plus de fois qu'elle m'a euh, qu encombré. Alors j'ajoute d'ailleurs à ce sujet là, je fais une petite parenthèse, il faut absolument apprendre à garder l'esprit ouvert, à vous servir des cartes à contre-emploi. Je pense justement à cette carte là, et euh, à une unité dont vous aurez besoin de vous débarrasser, qui je sais pas, 4 de défense. Bien, la solution elle est là, vous avez un use ace, vous claquez sur l'unité ennemie. c'est pas grave. C'est une carte qui coûte 0, si c'est pour vous en débarrasser derrière. Ça marche également sur tout ce qui est euh, envoyer une unité dans la main de son propriétaire. Euh, C'est des, des cartes qu'on va utiliser par, par défaut, par réflexe sur l'adversaire. Une carte comme ça, par exemple, si je peux la remettre dans ma main et répéter une carte avec 5 de défense derrière, je le fais. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça m'y a, a fait penser. Gardez surtout l'esprit ouvert, lisez bien les textes. Euh, vous avez des cartes qui disent « unité adverse », vous avez des cartes qui disent « une unité ». Et ces cartes-là, il faut s'en servir sur vos unités quand il y a besoin. Y compris celle-ci d'ailleurs, si vous aviez besoin, ça m'est arrivé une fois de me débarrasser de... de débarrasser une frontline qui était, qui était chargée, j'avais 5 cartes en frontline, j'avais besoin de place pour faire avancer mes gros chars, vous, vous éclatez une de vos cartes, si ça peut vous... Évidemment, il faut que vous soyez proche de la victoire, vous faites pas ça au tour 2, mais ou au tour 4, mais si ça peut vous servir à gagner, faites-le. Alors, on va mettre ce killer deck, qui a mal vieilli euh, à l'essai. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un deck qui va se faire poutrer par tout ce qui est japonais et russe. Euh, les Japonais avec toutes leurs cartes à, à, effet, euh, à effet de destruction, toutes les, vous savez, toutes les unités qui en mourant font des dégâts euh, au QG, aux unités. Vous aurez du mal à gérer parce que vos removals, ils vont vous plomber en fait. Et vous allez manquer d'unités en dur. Pour aller chercher le QG vite, c'est des... Quand vous jouez contre un Japonais suicide, euh, tout joue à la, à la rapidité. La rapidité, vous ne l'avez pas ici. Certains decks russes aussi ce qui va être decks euh, qui vont vous noyer, qui vont sortir beaucoup beaucoup d'unités, des petites unités qui vont grossir après, vous aurez beaucoup beaucoup de mal à vous en débarrasser, donc malheureusement, à haut niveau, là je sais que je vais ramer si je veux monter Phil Marshall avec ce deck là, par contre à bas niveau vous, êtes, vous faites de la purée de vos adversaires, ça y a aucun souci, et il a même pas grand chose à comprendre en fait, on va le voir tout de suite, mais vous avez juste à placer vos petites cartes tout de suite, et puis ensuite dès que l'adversaire fait quelque chose, vous regardez dans votre main ce que vous pouvez faire pour le contrer. Inutile de dire que c'est un deck qui fonctionne mieux si vous ne commencez pas, si vous avez 5 cartes dans la main, parce que la pioche, elle est assez limitée quand même. Il y en a un petit peu plus dans la contrepartie du deck américaine, où comme on est une dominante américaine, on peut mettre beaucoup de cartes américaines qui font piocher. Ça fait 14 fois le mot américain dans la même phrase. Je sais. Ceci n'est pas arrivé. Ceci n'est pas arrivé. Mon dieu. On va en refaire une. On va refaire une. Je veux bien que ce deck là soit un peu dépassé, mais euh, normalement on a des moyens de se défendre. Le piège c'est de vouloir garder trop de choses dans le mulligan en se disant, c'est le piège de, de l'erreur de beaucoup de gens, hein, en se disant ça va me servir dans 3-4 tours. Il faut surtout sur un deck comme ça, il faut viser les 3 premiers tours. Tout ce qui ne rentre pas dans ce schéma là, si vous n'avez pas une carte à 1 d'activation, si vous n'avez pas un removal quelconque, il faut absolument brasser. Par exemple ici, même ça, c'est très peu intéressant. Là, je dégage tout. Sachant qu'en plus, c'est un anglais théoriquement lent qui commence avec peu de cartes, il faut que moi, voilà, vous voyez, j'ai un rimo ici, j'ai une carte 1 ici, là, je vais pouvoir cartonner un petit peu. En tout cas, m'imposer en début de partie. reste à savoir quelle est la les Allemands la deuxième nation donc on risque d'avoir des decks un petit peu miroirs. et là je perds mon tour hein. du coup malheureusement une carte pour une carte ok alors je sais pas trop où ils vont en venir avec ça removal plus, euh, plus tank on va voir hein. l'avantage c'est que moi là je suis en train de... Oups. je suis en train d'empiler les removals et que ça me va très bien très très bien celui faut pas hésiter à les utiliser tôt, hein, même pour une seule unité. Hein. soyez pas trop, euh, trop avare avec. Elle coûte 4 celle-là oui. Bien. Donc là techniquement je perds mon char. Sauf que j'avais pas vu cette carte. Qui est vraiment royal en plus puisque que vous piochez. Donc là euh, bah, vous voyez qu'en termes d'épuisement de deck. J'ai l'avantage, voilà. C'est là que j'aime beaucoup celle-là, c'est que quand il sort une seule unité, vous punissez directement, il n'y a pas à comprendre. En plus, vous avez l'avantage de la pioche, c'est ça qu'il faut regarder, vous avez plus de cartes que l'adversaire, vous nettoyez. Et petit à petit, avec les crédits qui vous restent, vous prenez la fontaine si vous pouvez. Là, c'est plus ennuyeux. Ça m'oblige à claquer deux removals. Donc on va pas le faire, parce que lui, il a vocation, j'imagine, à protéger son QG, donc pour l'instant, on va essayer de sortir des choses. Par exemple, on peut lui faire perdre un tour. Hop Et s'il le ressort, éventuellement, j'ai mon TBF qui est là. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était un finisher, mais dans un cas comme ça, si on voit que c'est sa seule option, c'est toujours un tour qu'il a perdu à claquer tous ses crédits sur une unité, ou presque. Et puis c'est un espoir pour lui qui s'envole, hein. Évidemment, potentiellement, il en a encore deux. Ça, c'est le genre d'unité que je déteste. Donc, c'est le genre d'unité dont on va se débarrasser. Là, vous voyez, il n'y a pas à chercher, surtout que la frontline, elle est libre. Donc, lui, je le pose, il pourra pas venir le chercher. Même s'il a un char qui blitz, les chars qui blitz, ils sont à 5 pour la plupart. Il y en a un à 4. Il ne serait vraiment pas de chance qu'il vienne le chercher. Voilà Là je me promène à venir à dieu pour la suite Parce que quoi qu'il pose Il va prendre 4 dégâts dessus voire même 5 avec ça Si je suis tenté Sa mission est accomplie Sans regret Alors comme j'ai dit on lâche rien euh, 2 et 4 Regardez on va pouvoir piocher une carte ici En posant une menace de plus Et se débarrasser de son 5 cinquième régiment le but c'est d'épuiser aussi mentalement c'est un jeu qui se joue beaucoup au mental et là je pense qu'il en voit pas le bout alors l'inconvénient voilà c'est que celle-ci bah celle-ci on pouvait pas trop la prévoir quoi. et là par contre j'ai vraiment plus rien pour m'en débarrasser je peux l'entamer ce que je ferais peut-être euh, je peux aussi m'en prendre à son QG et euh, essayer de tenir la frontline le plus possible les deux sont envisageables pour l'instant je vais m'occuper de la frontline. En boostant tout ce que je peux booster. 2 et 2, 4. Il me reste 3 si j'utilise mes deux chars. 2 ici, 1 ici, vous voyez. Voilà, pour qu'au moins ils prennent des dégâts s'il vient me chercher. Et là, le but, à un moment, c'est plus de cliner. C'est que euh, s'il veut me détruire des unités, c'est à lui de dépenser les crédits. Là, la tentation de se débarrasser du char, ça vous fait dépenser les crédits. Et souvent, vous beaucoup de gens ont le mauvais réflexe de se dire il faut que je nettoie un petit peu à la à la Hearthstone sauf que là ça vous coûte de l'argent de nettoyer donc quand vous êtes en position forte que vous êtes devant laissez le claquer ses crédits pour nettoyer je pense que je vais essayer de m'en débarrasser quand même au tour prochain parce que là ça va devenir assez agaçant quand même hein. d'accord donc on a compris un petit peu le concept du deck euh On va s'en débarrasser, on paraît plus sage. Ah là, il ne me reste plus grand chose, hein, comme vous le voyez. On va faire monter des troupes, enfin, une troupe. On va encore renforcer la défense. Tant que je tiens la frontline, tout va bien se passer. J'aurais même pu faire monter une autre unité. Je n'ai pas été assez, euh... assez attentif. Ça m'attend à lui de s'essouffler pour essayer de s'en sortir. Ok. Celui-là, je ne connais même pas. D'accord, pine. Il pine, ben il va aller piner ailleurs je pense. Parce que là j'ai aucun moyen de m'en débarrasser. Et puis euh, regardez. Et là j'ai même pas besoin de l'attaquer en fait. Il a plus de cartes. Donc je le, laisse, je le laisse se débattre en fait. Le roi des chats. Sachant que là on arrive à un moment où j'ai plus de removal, donc il ne faut pas que je lâche la, la frontline parce que s'il me sort un gros encore une grosse unité, il faut que je puisse la détruire. à l'usure même avec 10 unités mais il faut que j'y aille quoi. Euh, par exemple vous voyez celle-ci Pas celle-ci Ah j'ai plus que celle-là, d'accord ok On va la garder précieusement pour l'instant Faites attention à, à la tentation de remplir votre frontline. C'est exactement ce que je vais faire d'ailleurs, mais en théorie, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Ça peut se retourner contre vous. Si vous remplissez votre frontline de petites unités, je veux dire, bien sûr. Voilà, donc là vous avez eu un exemple assez flagrant de pourquoi ce deck -là fonctionne, tout simplement c'est qu'à aucun moment il a pu avoir l'avantage à aucun moment il a pu prendre la frontline, je crois je crois qu'il l'a pas prise du tout et finalement j'ai pas transpiré j'avais toujours des cartes en plus et ça je vous garantis bon ce, ce, ce joueur là était peut-être pas euh, avec le, le, le meilleur deck qu'il qui ait pu créer hein. je vous garantis que ça à bas level ça va vous faire monter euh, du feu de dieu donc on récapitule le plus important il vous faut beaucoup de cartes et je vais le ressortir là il vous faut des cartes à 1, il faut que vous puissiez sortir quelque chose tout de suite pour euh, contrer les actuels decks japonais-russes, même si c'est un peu illusoire, ou même dans tous les cas pour aller chercher une frontline. Ensuite, il vous faut tous les removals possibles chez les Allemands. Vous agrémentez de ce qui vous plaît, vous voyez là je peux booster un petit peu, celle-là elle est gratuite, celle-là ça booste et je pioche, bon elle est rare, mais... Euh... C'est pas un deck très cher, il y a quelques petites rares, mais ça c'est pas indispensable non plus, il y a des, des cartes communes qui, qui font très bien le taf aussi hein, chez les Allemands pour se débarrasser des, des avions. Et par la suite un petit peu de bliss, moi ça me rassure de pouvoir euh, me débarrasser rapidement d'une unité qui prendrait la front line euh, ici on pioche encore ici on pioche encore, très important à envoyer, sinon on serait complètement à la ramasse celles là on les garde de préférence quand il y a une seule unité sur le terrain, on essaie de se débarrasser de toutes celles qu'on peut détruire avant de lâcher ça sinon c'est beaucoup trop aléatoire ici on pioche encore, removal ici on fait reculer une unité en cas d'urgence et puis mon chouchou si vous l'avez, l'Avenger là vous avez vu, il a servi qu'une fois mais il a bien servi voilà, écoutez, c'était State of the Deck, et puis je vais essayer de faire euh, rapidement, repasser un petit peu sur certains autres decks, y compris les Gilets Rouges, qui est un deck assez marrant qui marche encore très bien. Je vous dis à bientôt, bon jeu, et puis n'oubliez euh, pas de participer au concours si ça vous tente. Ciao